Nous sommes ici à Mio, sur le Cos noir, au lieu du parapentisme et du deltaplane. C'est l'endroit que nous avons choisi pour venir vous parler ici de la Scandinavie, dans cet endroit grandiose qui ressemble pas mal à ce que l'on peut trouver dans les pays du Nord. Comme vous, la Scandinavie nous a fait rêver, nous avions même prévu d'aller jusqu'au Cap Nord. Malheureusement, la tournure qu'a pris notre voyage ne nous a pas permis de monter aussi loin. Néanmoins, ça nous a permis de faire nos premiers pas, dans ces pays du Nord, dans cette Scandinavie totalement inconnue pour nous. Et nous allons vous dresser une quinzaine de conseils qui vont être assez précieux et si vous restez jusqu'à la fin, vont vous permettre d'économiser quelques précieux euros. Commençons par les autoroutes. Les autoroutes sont globalement gratuites, sauf pour les passages des grands ponts. Nous vous conseillons de prendre vos tickets pour les passages des grands ponts en ligne. Ils vont vous coûter un petit peu moins cher et en plus ça vous évitera de faire la queue, principalement sur le pont qui vous amène du Danemark jusqu'à la Suède. Notre conseil numéro 2 concerne donc l'argent. Soyez prudent en Scandinavie car non, les Scandinaves ne sont pas passés à l'euro. Et la couronne danoise par exemple vous coûtera sur chacune de vos transactions par carte bancaire 3,75% en moyenne il est donc plus prudent de retirer de l'argent liquide plutôt que de payer en carte bleue ce qui peut avoir un impact important sur le coût de vos vacances pour la suède par exemple il n'y a pas de taxes sur les transactions en devises étrangères et chaque retrait vous coûtera seulement 1 euro pour la norvège c'est encore différent vous paierez de toute façon pour chaque transaction 2,30% de taxes sur votre transaction avec un minimum de 1 euro par transaction. Donc vous voyez que chaque pays a sa réglementation et ses normes bancaires. Euh, la couronne suédoise, la couronne danoise et la couronne norvégienne sont toutes différentes. Il faut retenir une chose, pensez autant que possible à payer en liquide avec l'argent local. Vous pourrez partout payer en euros, mais sachez néanmoins que à chaque fois que vous allez payer en euros, vous allez payer le prix fort du change et le prix arrondi au chiffre supérieur dans le tarif qui vous est proposé. Par exemple, un souvenir que vous allez vouloir acheter qui coûte 9 couronnes 50. On va vous l'arrondir à 10 couronnes et en plus, on va vous faire le change au taux supérieur. Donc vous allez perdre sur les deux tableaux. Notre troisième conseil concerne la langue. Si comme nous, vous n'êtes pas familier des langues d'origine germanique ou des langues euh, du Grand Nord, rassurez vous tout le monde parle anglais mais me direz vous vous n'avez peut-être pas euh, de grandes facultés en anglais ou votre anglais est peut-être un petit peu lointain néanmoins euh, il est assez facile de pouvoir discuter avec les gens et puis vous allez trouver un allié particulièrement euh, sympa c'est votre téléphone dans lequel vous allez pouvoir euh, rentrer euh, aller sur internet euh, et trouver un dictionnaire qui s'appelle Glossby. alors Évidemment, ça ne va pas vous permettre de parler du jour au lendemain euh, une langue scandinave, mais en, par contre, ça va vous permettre de pouvoir indiquer aux gens ce que vous cherchez ou de pouvoir, dans les magasins, euh, pouvoir euh, lire des étiquettes, des affiches, euh, ce qui va vous permettre de toute façon de pouvoir vous orienter et de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous. Point numéro 4 que nous allons aborder, c'est la nourriture. Sachez que les Scandinaves ne se nourrissent pas du tout de la même manière que nous. En gros, si vous avez rêvé d'une petite auberge au fond d'un fjord, vous allez en trouver très peu. Bien souvent, ça ne sera ouvert que le midi et c'est relativement cher, pas très bon. Euh, sinon, dans les grandes villes, vous avez plein de restaurants gastronomiques. Euh, la grande cuisine marche très très bien. Mais pour ce qui est de ce qui nous concerne, c'est-à-dire le voyage, euh, vous allez être... Un petit peu déçu à savoir que il euh, y a très peu voire pas de boulangerie euh, on trouve que du pain euh, sous diverses euh, manières que l'on connaît chez nous euh, sous euh, la forme des euh, Vasa, par exemple, pour ne pas les citer. Mais c'est une marque parmi euh, tant d'autres. Euh, c'est ce qui va euh, constituer un petit peu euh, la base de la nourriture, qui ça va servir à faire des tartines. Alors il y a des pains ronds, il y a des pains, il y a des pains secs, il y a des pains un peu plus euh, moelleux. Mais grosso modo, ça va être des espèces de wraps, euh, des espèces de tartines dans lesquelles on va rentrer de la charcuterie industrielle, dans lesquelles on va rentrer euh, de, de la nourriture en tube, je vous assure. Euh, de la nourriture en tube que l'on va tartiner comme ça que l'on va mettre sur des sur des sur des pins diverses euh, ça va être euh, des crudités mais c'est des crudités importées là bas il n'y a que très très peu de, de culture donc tout est tout est importé euh, ça va être principalement pour les plats chauds euh, des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, euh, de la crème fraîche, euh, et, et puis euh, des boulettes de viande, de, de, des choses comme ça. Mais rien de très, de très fin, rien de, de, de très sympa. On ne va pas trouver du saumon à tous les repas, on va en trouver un petit peu dans, euh, dans certains endroits, euh, mais ça ne va pas faire partie des, des, des choses qu'on va voir, on va trouver plutôt du hareng ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qu'on va retrouver partout en Scandinavie et qui est plutôt sympa, euh, je, je parle pour la saison d'été, hein. euh, c'est de la nourriture au bord des routes. C'est-à-dire que euh, partout, les gens euh, ont chez eux euh, ben, un petit peu des ruches, un petit peu euh, des, des, des arbres fruitiers, euh, des choses comme ça, euh, ou des poules. Et sur le bord des routes, vous allez pouvoir trouver euh, des petites maisonnettes dans lesquelles il euh, y a des produits et vous allez simplement pouvoir vous arrêter et acheter un pot de miel, vous sortez votre argent, vous le mettez dans un pot euh, qui est là et, euh, et le soir bah, les gens viennent récupérer leur argent et remettre des choses à, à l'intérieur donc faire ces courses ça peut se dérouler parfaitement euh, au bord des routes comme ça pour ramener euh, des, des, des petits produits locaux qui seront frais et bio le cinquième point que je voulais aborder avec vous, euh, je, je vais revenir sur, euh, sur le pain et sur les boulangeries. Euh, grosso modo, euh, sachez que euh, vous allez trouver euh, principalement des pains industriels dans les supérettes et vous allez trouver quelques boulangeries dont le pain est d'une qualité plutôt incertaine et plutôt très chère. En termes de pâtisserie, euh, c'est un petit peu pareil. Les pâtisseries sont soit très sucrées, soit très peu sucrées. Et la pâtisserie que l'on va retrouver partout en Scandinavie s'appelle le cannel bullard. C'est une espèce de brioche à la cannelle et au sucre qui est, il faut le dire, euh, agréable la première fois, mais on s'en lasse assez vite. Le sixième point que nous allons aborder, c'est le coût de la vie. Alors, est-ce que ça coûte cher d'aller en Scandinavie et de prendre ses vacances en Scandinavie Eh bien, je vais vous surprendre, mais je serais tenté de dire que non. Globalement, à la période où nous, nous y étions, c'est à dire en juillet août, on peut dire que euh, on n'a pas vu de grosses différences avec euh, notre coût de la vie en France, c'est à dire que la nourriture, évidemment, on ne va pas manger dans les restaurants gastronomiques. Évidemment, on va pas euh, dépenser de l'argent à outrance. Et la nourriture, globalement, euh, avec le taux de change, elle ressemble à peu près à ce que l'on a en France. Le gasoil, on l'a payé globalement beaucoup moins cher puisqu'on a payé en moyenne 1,10€, 1,20€ à l'époque où il était chez nous à 1,45€, 1,49€ donc euh, on est parti vraiment en Scandinavie euh, en ayant euh, l'impression qu'on allait dépenser énormément d'argent et ça n'a pas vraiment été le cas donc ce n'est pas le coût au kilomètre qui nous coûte cher ce n'est pas le coût euh, des autoroutes puisque la plupart sont gratuites, après pour la Norvège c'est un petit peu spécial parce qu'il euh, y a un système où il faut s'inscrire sur internet et on est facturé quelques mois plus tard. Mais ça, c'est un, un autre débat. Grosso modo, ce qui coûte de l'argent sur la route, ce sont les transferts en bateau et les ponts. Mais ce n'est pas aussi exorbitant que ce que l'on pourrait croire. Le problème, c'est que par exemple sur la Norvège, des transferts en bateau, il va y en avoir beaucoup. Alors ce n'est pas des grosses sommes, c'est à chaque fois du 20 euros par exemple, ou 20-30 euros pour faire passer un camping-car de la taille d'une autre, c'est-à-dire 7,50 m. Voilà, on peut aussi contourner en passant par la route, on n'est pas non plus obligé de prendre tout le temps le ferry. Euh, après, euh, c'est juste une question euh, de timing de, dans votre voyage. Autre point qu'il faut connaître, c'est sur les vins et alcool. Hormis au Danemark où vous allez pouvoir en trouver euh, encore un petit peu à des prix, euh, on va dire, euh, raisonnables, euh, sur la Suède et la Norvège. Si vous n'avez pas fait le plein de vos sous avant de partir, vous allez être très surpris. On n'achète pas ni de vin ni d'alcool dans les supermarchés. Euh, c'est réservé à des organismes d'État, des magasins d'État, dans lesquels les prix vont totalement vous affoler. Premièrement, vous trouverez très peu de vins français. Euh, et pour vous donner un ordre d'idée, des vins bas de gamme, comme la pelure d'oignon ou des choses comme ça, coûtent en moyenne 40 euros. Je vous garantis que vous n'avez pas envie de mettre 40 euros dans une telle bouteille. Euh, on va trouver globalement des vins italiens, très peu de vins espagnols, très très peu de vins français, et beaucoup de vins du Nouveau Monde, c'est-à-dire Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. À quand des Vignes, en Scandinavie, avec le réchauffement climatique, ça pourrait peut-être bien arriver plus tôt que ce qu'on imagine. Le septième point que nous souhaitions aborder, c'est que faire avec des enfants en Scandinavie eh bien, par chance, sachez que la Scandinavie, c'est le pays d'accueil des familles. C'est l'endroit où on va pouvoir tout faire. Tout a été créé autour de la famille parents-enfants. D'ailleurs, les transports en commun sont gratuits pour les enfants. Les musées sont gratuits pour les enfants. Et même dans la plupart des cas, les restaurants sont gratuits pour les enfants. Sachez que dans la plupart des expositions, des musées que vous irez visiter, il y a également euh, des structures de jeux pour les enfants. Que vous soyez sur les bords de la mer du Nord ou de la mer Baltique, euh, sachez que les plages ne sont jamais surchargées et que les enfants adorent s'y balader. Ce sont donc des activités qui, elles, ne vous coûtent rien. Par contre, pensez à emmener avec vous des cannes à pêche. Les cannes à pêche, c'est le truc qui va amuser les enfants, qui va amuser les grands. On jette une ligne à l'eau. Là-bas, en cinq minutes, vous avez pris du poisson. Donc, c'est vraiment un outil à ne pas oublier parce que il est ludique et puis euh, surtout, il va vous permettre aussi de faire des économies puisque vous allez pouvoir vous nourrir directement dans la mer. Parmi les choses sympas qu'il y a à faire euh, au Danemark, par exemple, il faut aller faire le Sculpture Festival à Sondervig. C'est un endroit absolument fantastique. Il faut aller à Legoland. Euh, Legoland, ce n'est pas un endroit pour les enfants, c'est un endroit résolument fait pour la famille. Vous allez jouer avec vos enfants et vous ne repartirez pas avec des tonnes de Lego. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il coûte à peu près deux fois plus cher qu'en France. Donc, vous n'allez absolument pas dépenser autre chose que ce qu'il y a à faire sur place. C'est un endroit qu'il faut aller visiter. Quand vous êtes euh, euh, à Copenhague, euh, vous pouvez aller visiter Christiania si ça vous tente, si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, mais ce n'est pas l'endroit idéal pour les enfants. Euh, préférez les jardins de Tivoli. Euh, les jardins de Tivoli, c'est l'endroit qui a inspiré Walt Disney. C'est le plus grand et le plus vieux parc d'attractions d'Europe. C'est un endroit absolument fantastique où il faut prendre le temps d'aller se perdre, au moins pour retrouver son âme d'enfant. Arrêtez-vous dans les musées euh, vikings comme celui de Trelborg par exemple. Ce sont des endroits où vous allez apprendre une multitude de choses. Vous allez avoir un regard sur l'histoire qui va euh, vraiment vous emmener ailleurs. Et en plus, il y a toujours des activités pour les enfants. En Suède, si vos enfants aiment les sports de glisse, allez visiter les skate-parks. Il y en a une multitude dont le plus grand d'Europe se situe à Malmö. C'est un endroit absolument euh, fantastique. On n'est pas dans des endroits qui sont euh, craignos avec euh, des tags partout. On est en Scandinavie, tout est propre, tout est droit, euh, donc vous pouvez y aller vraiment sans aucun souci. Nous sommes pour notre part restés sur la côte ouest de la Suède, mais il y a là aussi un tas de choses à voir, un tas de choses à faire. À Göteborg, allez voir également le parc de Listenberg. Nous n'y sommes pas allés, mais on en a entendu le plus grand bien. Pas très loin, il y a le musée des sculptures géantes à Pilan. un truc qu'il faut. Pas rater parce que vous allez en prendre plein les yeux, les sculptures sont vraiment monumentales, il faut vraiment y aller. Euh, plus vous allez monter euh, vers le nord, euh, allez voir les peintures rupestres de Tanum. ça aussi c'est un endroit fantastique. Il y a quatre sites dont un avec un musée euh, qui, encore une fois, est gratuit pour les enfants. Euh, c'est euh, un endroit absolument génial où vous allez euh, vraiment euh, retrouver l'histoire des Vikings et surtout il y a un un ancien village, une ancienne garnison armée qui était établie là et vous allez pouvoir vous replonger dans cette histoire que l'on connaît finalement assez peu. De là, vous pourrez vous rendre à Grabstadt où vous allez pouvoir louer des canoës ou encore acheter du poisson frais ou du poisson fumé. La côte ouest de la Suède est un endroit magnifique. N'hésitez pas à y aller, vous allez y découvrir vraiment une multitude de choses. Quant à la Norvège, vous ne vous lasserez jamais des paysages, mais euh, si vous allez à Oslo, euh, vous allez voir, c'est une ville... Si vos enfants sont un peu grands, louez des trottinettes sur place et allez vous balader en trottinette. D'abord parce qu'il y a tout un tas de, de parcs et de jardins et, et ensuite parce qu'il y a des choses assez amusantes comme la garde royale euh, qui se promène euh, au Pas-de-Loi en ville. C'est assez, euh, assez surprenant de, de voir euh, encore ça. Euh, les choses s'ouvrent à vous euh, allez visiter la ville au niveau sport de glisse euh, c'est des choses que l'on peut pratiquer également quand on va en Scandinavie contrairement à ce que l'on pourrait croire par exemple sur la côte ouest du Danemark. Si vous êtes parapentiste, vous pourrez faire du vol de pente juste au-dessus des dunes. Vous allez pouvoir faire euh, du kitesurf dans les vagues, toujours sur cette côte ouest. À Videsand, euh, on a pu faire du wakeboard euh, dans, un, dans un parc euh, où il y a un très beau cable park euh, où il faut vraiment aller. Et il y a un très joli spot de, de flat également à Ribobink, un petit peu plus au nord. Et il y a tout un tas de spots tout le long de la côte jusqu'à la pointe nord du Danemark. Nous, on a également réussi à faire du kite au sud de, de Copenhague, dans un endroit assez fantastique où tout est très surprenant. On a la piste de décollage de l'aéroport où il y a un avion qui décolle toutes les deux minutes. C'est très spectaculaire. Il vous passe juste au dessus de la tête et nous, on navigue dans 20 cm d'eau. Une eau où vous avez besoin d'une combinaison légère ou d'un shorty. Oui, c'est étonnant, mais en Scandinavie, on ne meurt pas forcément de froid en été. Le point numéro 9 concerne le camping. Et vous l'aurez compris, on n'est pas tous égaux devant le camping. Au Danemark, par exemple, utilisez l'appli Park4Night. On vous met tous les liens dans le bloc de description, ne l'oubliez pas. Euh, au Danemark, les autorités ne sont pas très très cool avec euh, le camping sauvage. Euh, donc, il euh, y a certains spots qui existent. Rappelez-vous qu'il faut toujours tout laisser clean derrière soi. L'astuce consiste à utiliser ce qu'on appelle le quick stop. Le camping au Danemark coûte en moyenne entre 45 et 65 euros par jour. Autant dire que c'est un vrai budget, mais il y a une solution, c'est le quick stop. Le quick stop, vous arrivez au camping à partir de 18, 20, 18, 19, 20 heures, ça dépend des campings en fait, hein. euh, sachant que le jour dure très longtemps euh, et vous pouvez rester jusqu'à 10 heures le lendemain matin et vous ne payez que 20 euros alors que vous bénéficiez de l'accès à tout le camping. Ça c'est une vraie bonne astuce qu'il faut utiliser, en tout cas pour la partie Danemark. Pour la partie Suède et Norvège, c'est un petit peu plus cool puisqu'il y a ce qu'on appelle le droit à la nature. Alors le droit à la nature, ça ne veut pas non plus dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça vous offre uniquement la possibilité de pouvoir dormir à peu près où bon vous semble dans la nature. Néanmoins, il ne s'agit pas de sortir tout son bazar, il ne s'agit pas d'établir un camp de base, euh, il s'agit vraiment de s'arrêter, de dormir et de repartir, quitter l'endroit le lendemain et de laisser évidemment l'endroit nature tel que vous l'avez trouvé. Point numéro 10 où trouver du gaz Ça c'est un véritable problème. Partez de France avec vos bouteilles de gaz. En l'occurrence dans la plupart des cas vous êtes équipé de deux bouteilles de gaz. Je vous conseille d'en prendre une troisième, on ne sait jamais. Le mieux c'est quand même d'être équipé au GPL. C'est quand même la solution qui va vous permettre de mieux vous en sortir. Mais il y a une autre solution, c'est toujours en utilisant Park4night. Euh, pensez que dedans, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de rentrer les endroits où vous allez pouvoir soit recharger vos bouteilles, euh, soit euh, pouvoir euh, euh, échanger euh, des bouteilles de gaz. Attention, les normes sont différentes euh, des nôtres. Euh, vous ne pourrez que très rarement trouver des bouteilles de gaz françaises. Le point numéro 11, c'est la météo. Que penser de la météo en Scandinavie Eh bien, sachez que globalement, il ne fait pas froid. Mais les nuits sont relativement fraîches. Et puis surtout, sachez que nous, on a eu énormément de chance. On a eu principalement du beau temps. Mais à partir du 15 août, le temps commence réellement à changer. Et là, on commence à avoir de longues, très longues journées de pluie ou séries de journées de pluie. Donc prévoyez-le dans votre voyage. C'est un petit peu ce qui nous a fait euh, rater le, le Cap Nord. C'est-à-dire que quand on est arrivé euh, au moment où on s'est dit bon allez, on, on monte vers le Grand Nord. Tous les gens qui redescendaient nous, nous ont dit à partir du 15 août, c'est plus la peine. Vous allez arriver là-haut, vous allez trouver que du brouillard et de la pluie. Euh, franchement, ça ne vaut pas la peine. Alors, forcément dans les commentaires on va voir des gens qui vont dire mais non c'est pas vrai moi j'y suis monté avec après le 15 août ça s'est bien passé et c'est probablement vrai mais grosso modo en norvège après le 15 août il pleut point numéro 12 la publicité en france on a l'habitude de regarder sur les bords de la route les panneaux qui vont nous indiquer où se trouve la zone commerciale où se trouve le Auchan, le carrefour etc il euh, n'y a pas tout ça euh, en scandinavie il n'y a pas de publicité mais quand je dis qu'il n'y a pas de publicité c'est il n'y a pas de panneaux sur les routes il n'y a pas de grosses devantures de magasins il n'y a rien pour indiquer ce qui est un supermarché un magasin de bricolage euh, il n'y a aucun signe qui montre euh, réellement quelle euh, euh, quelle euh, quel à quel type de magasin on a affaire. La publicité n'est pas du tout du tout appréciée euh, dans les pays scandinaves donc il va falloir que vous appreniez à, à reconnaître euh, les magasins, les noms des magasins et que vous sachiez euh, où les trouver. Euh, on s'y fait petit à petit mais sachez que c'est assez surprenant de devoir se diriger comme ça à l'aveugle euh, dans un pays qu'on connaît pas. Le point numéro 3 13 que nous allons voir ensemble, c'est la priorité sur les routes au vélo. Sachez, quand vous êtes en Scandinavie, que vous n'êtes jamais prioritaire sur le vélo, quel que soit le pays. Et principalement au Danemark, c'est un peu moins en Suède ou en Norvège, quoique, mais le vélo reste ultra prioritaire. C'est le moyen de locomotion à qui on accorde tous les droits. Quand vous arrivez sur un carrefour, sachez qu'il y a des pistes cyclables qui arrivent, qui sont prioritaires sur vous, quelle que soit la couleur du feu. D'ailleurs, il y a des feux et des panneaux de signalisation particuliers pour les cyclistes. Mais dans tous les cas, ils sont toujours prioritaires. Et si vous venez à effleurer ou à griller la priorité euh, à un cycliste, vous serez pris à partie et vous serez, s'il y a de la police dans le coin, euh, vous, vous serez verbalisé quoi qu'il arrive. Le quatorzième point que l'on va aborder, c'est quels sont les types de gens que l'on va rencontrer. Vous ne serez pas très étonné si je vous dis que vous croiserez finalement assez peu de Français. La majorité des, du tourisme dans les pays du Nord sont principalement des Allemands, des Hollandais, des Flamands, des Suisses Allemands, on va globalement rencontrer très peu de français pourquoi Eh bien parce que on ne parle qu'anglais euh, en deuxième langue mais euh, principalement anglais de toute façon et que les français parlent assez peu l'anglais donc je pense que c'est l'une des premières raisons ensuite les profils de gens que l'on va trouver ben c'est principalement euh, des profs ou des gens euh, plutôt intellectuels, des gens qui vont euh, venir chercher euh, euh, vraiment de, de l'histoire, de la culture. Donc les gens que vous allez croiser globalement sont des gens qui viennent pour pratiquer de l'outdoor. Ce pas des gens qui viennent pour aller bronzer sur la plage au soleil. C'est des gens qui sont là pour pratiquer euh, des sports euh, à, en extérieur, euh, qui sont là pour se cultiver, qui sont euh, vraiment euh, là pour apprendre un pays. Le dernier point que nous voulions aborder, et non des moindres, c'est celui de votre permis de conduire. Sachez que dans les pays scandinaves, les excès de vitesse sont très fortement réprimandés. Le moindre radar où vous franchissez la zone rouge, c'est des PV de 800 euros qui arriveront chez vous dans 6 mois, mais qui vont arriver. Donc la plupart des gens qui ont eu cette désagréable mésaventure, euh, croyez-moi, ne sont pas prêts de s'y remettre. Mais de toute manière, vous allez vite vous rendre compte que les gens respectent scrupuleusement les limitations de vitesse et pour cause. Rouler en Scandinavie est quelque chose de relativement contraignant. On parle chez nous de distance en termes de kilomètres, dans les pays comme la Norvège, on parle de distance en termes de temps, car les vitesses sont souvent limitées entre 50 à 70 km h ce qui ne vous permet pas de faire énormément de kilomètres dans la journée. Et c'est bien pour ça que la plupart des gens montent au Cap Nord par la Suède où ils peuvent prendre des autoroutes et redescendent tranquillement par la Norvège. Nous, on a voulu euh, expérimenter le sens inverse et honnêtement, ça ne marche pas. À moins d'avoir beaucoup de temps, euh, rouler en Norvège nécessite d'avoir du temps. Alors en conclusion, faut-il aller passer ses vacances en Scandinavie Nous, on dit oui, c'est une très belle expérience, c'est un très beau voyage, on y apprend une multitude de choses et en plus, c'est un pays, ce sont des pays qui sont très sécuritaires là-bas quand quelque chose vous appartient, ça n'appartient qu'à vous. Personne ne viendra vous le prendre. Si vous oubliez votre portefeuille sur un banc, vous pouvez revenir 24 heures plus tard. Il sera toujours sur le banc ou au pire, au poste de police le plus proche. Mais personne n'aura fouillé dedans. Je ne parle pas évidemment des grandes villes. Il y a forcément des gens qui vont venir mettre en commentaire. Oh, C'est pas vrai. Mais globalement, ce sont des pays qui sont super sécurisés et très, très, très agréables. Nous, en attendant, on va poursuivre notre route, on va peut-être aller s'envoler un de ces quatre euh, avec euh, un parapente ou un deltaplane. On va voir, on va en tout cas euh, continuer à essayer euh, de partager avec vous euh, nos voyages, euh, nos envies, les plus belles découvertes et on vous dit à très bientôt.